Il <laughs> dit l'indien haïti levé en mode lock l'école pas ouverte élève l'école mêlé avec militants en la ripote au prince en haut pas monter, en bas pas descendre. Yo s'est 7 fois 77 fois fok ariel en lui-même il retire l'école dans tête pays a sinon haïti a continué jean ou elle est à gauche à droite en caoutchouc a à gauche à droite en des la continuer faut ariel Henri lui-même baïtalou dans tête pays a comme incapable comme petit grand monde qui pas capable un rien comme chef l'état et bien mesdames et messieurs nous pourrions inviter ou un gars de taille en dans vidéo ça et nous connaissons à tout bien Genève qui dit même fait la police en cas Vareux, côté, au tal, tentez, bien, attaquer Genève qui lui-même installé la, mais là, devant varreux et s'entendez à la, Genève fait la police, Krasirak, en bas coup de balle, en bas gros coup, et donc, les armes qui t'a pété devant varreux et bien, relativement qui grave en pou, et la police qui est même impuissant face à Genève allié, ki gen diverse, en famille et alliés, qui gagne divers gros lot chef gang, ensemble avec lui pour yo. Ben, la police laissant devant Vareux qui lui-même bloqué la gaz-paka distribuer nos pompiers parce que j'ai neuf tout le temps, Ariel Henry, dans tête pouvoir, là, et eh bien, va pas débloquer, mais est-ce que si Ariel allait je ne pas débloquer, va rir? en tout cas, nous pas arrêté quoi ça, mais sauf que nous ne parlons plus de détails, dans la vidéo, ça, guys, nous comptons rejoindre encore une fois, sur TV, dans la deuxième vidéo, ça, et bien, sous ça, qu'a passé pendant la journée, ça, là, la porte au prince a levé, en mode senti et donc, opération bracale, eh, mesdames et messieurs, et eh bien, et eh, population a décidé, Ariel Henry, faut que ou bout ariel faut que ou fait fin la vie ariel parce que misé crase pays à plat depuis après assassinat Jovenel moïse a vu fin pire grave haïti et ben au niveau là et donc même l'autre pays obligé à prendre pitié pour nous parce que et et selon ça yon fait qu'on ait 70% gang en haïti donc, sur chaque 100 moun, il y a 70 gangs. <laughs> en tout cas, et donc, et Haïti, là, je ne a bagayou grave pour nous. Et bien, nous allons inviter à suivre et attendre avec nous comment ça t'est, Je vous pour ça, madame, monsieur. Maintenant, l'idée de faire venir un tant au en fait, pour un directement du C'est une bonne idée. Mais ça, ça va Est-ce que politique qu Distribution à fait pour tirer les choses, river au Cap également, sauter au Cap. Est-ce que papa a eu barricade pour empêcher les traverser pour aller au Cap Et barricade pour quitter au Cap pour aller vers les centres urbains, madame monsieur. Donc pour l'année, parce que le gouvernement, c'est pour le mettre à la hauteur, si... Si aucun temps tout, parce que madame, monsieur, ça qui l'a pas je mais c'est celui Ariel Henry, c'est le passé. Pas rien d'autre qui l'air encore, c'est le passé. C'est le passé. Pas qu'aucun gens pour le pouvoir, c'est encore pour au pouvoir. Sauf si il décide de faire violence. Pas qu'aucun gens pour Ariel Henry était là encore comme premier ministre, sauf s'il décide de faire violence. C'est la situation, l'Union est état de pourrissement tel que la question de Gaza vient même encore importante. A fait, mon avis, nous devons faire gaz. Non, c'est bah, pas important. En fait, pas le gouvernement qui descend le gaz. Même si le gouvernement descend gaz même si le gouvernement descendre gaz si là, -Descend peut pas ici, pendant le dossier là encore. Et non, ça nous est là, madame, monsieur. Qui de descend qui de gaz descend qui de gaz pas descendre, bois calé, puis red. Gaz descend, bois calé. Gaz pas descend, bois calé, puis red. Et non, ça nous est là, madame, monsieur. qu'est-ce qui s'est passé pendant le week-end là pendant le week-end, la police, depuis vendredi, coup de balle a tiré dans le Varou. Mbabba nous m'a dit, Babi a coup de doublé, Iska de doublé, toute l'équipe de Genève là, moi qu'il a pris. Ok, pas talent dans la bataille là. Depuis vendredi, balle, la police a tiré coup de balle avec l'équipe de Genève. Vendredi samedi et jusqu'à un soir, coup de balle a tiré avec possibilité pour être capable de déblayer. Pas de bagaille comme ça. Geben, eh, les tribales, <coupid�2> yeah, miaita, miait de pas un comme ça. Même quoi qui brille, je m'attendais. Je m'attendais, m'a demandé mais est-ce que ce n'est pas la Russie qui a attaqué Haïti? Oui. Jusqu'à présent, la police ne peut pas réussir. Mais il y a un problème également. C'est là pour regarder ce qui a passé. Il y a un problème. On dit que la police a débléé. Qui un camion va le faire un gaz? Parce que le camion va peut Sauf si la police s'amoblise tout ce qui est surtout le parcours pendant tout temps que le gaz a Et ma bonne menti, madame, monsieur, ou pas de gaz à aujourd'hui à mon papa. Le problème reste entier. Ça avez déjà fait pas rien, vous avez fait pas de gaz. Vous avez fait pas de gaz à l'arrivée là. le gouvernement a incapacité pour diriger parce que de fait que je veux dire pays qui fait main, il y côté qui ne pas de barricade, c'est comme si tu y avait 40 barricades. C'est Mounio, tout simplement. ok? ont décidé de faire des sacrifices. pour retirer été établis dans monsieur. même les ne téléphone pas crier. Ils crié téléphone, crié dit que les gens que vous la fête que les gens fait la fête? que les fait la fête? dit ça? les gens pas crier. Ils ne pouvaient pas crier. Ils ne pas crier. Qui vous mettez ensemble pour qu'on avec acteurs politiques qui vous t'en bâillent Mais pour les deux, c'est ce fini. C'est ça la question, là, monsieur. Ça, ah, c'est ça. Je ne pas moi. Je ne a a demain, demain, demain, a a ça, ça, pas moi. Je ne Depuis pas moi. Je Je ne pas Je ne suis pas moi. moi. Je ne pas moi. Je ne suis pas moi. Je Je ne pas pas vous avez une famille samedi matin qui décide de spaghetti. Vous savez bien, madame monsieur. Une famille samedi matin qui décide de la spaghetti. Il y a des gens qui sont dans la torselle, qui sont le torselle qui vient faire la descente de la famille. Il y a à peu près 5 personnes. Je suis là. Je suis gen Je ya. yo pa gen Je pa gen hot dog, Je gen là. yo pa gen Je puis, pa Je suis Et puis suis là. dit bon map Je suis là. la suis Je suis là. li, suis la une dame, c'est pas donné. Après deux autres de c'est pas donné. Vous savez pas passe dans un seul Oui. Un seul temps. Vous tout dans le dans le Vous net dans dans le Finalement, son un oui. Il dit même que on croise je veux un seul Pour entrer dans le cas là. Avec deux trois moussons d'og, profond, profond, spaghetti... Qui qui va ma e donne madame monsieur. Ça dit que vous avez un paquet de produits qui déjà... Ou pas voulons encore madame monsieur sur maquette... Dans cette semaine même. Voilà donc la situation. Ça dit que... L'homme ou nous y fait une situation concernant dans le pays là. Après, dirige, qui soit le suis, pays, là? Moi, ministre qui est le je suis un ministre qui dans le Écoutez, c'est pour une solidarité hypocrite. pouvons pas dire, «Moi, nous la solidarité avec un mounebou, ou que ou ne pouvons pas possible? » Donc, c'est une solidarité dans l'hypocrisie. Donc, obligé à une solidarité pendant qu'on qu est, bagala pas bon. Mais faut faire hypocrisie, parce qu'on fait partie de l'équipe. Mais ces dames sont quand même. Mais vous avez quand même des enfants, hein? Vous avez un mari vous avez une femme également à la maison. Quand chaque jour vous on vous dites « Madame, je mal travail. »« je vais le travail. »« Je travail. »« Je le travail. »« Je Pour qui vous avez le travail ?»« Pour qui vous En tout cas, bon. »« Et... »« en nous quembrer. »« papa ne peux pas essayer de nous Parce que nous faisons plus que sacrifices déjà. »« Nous qui nous faisons un bon temps à faire sacrifice, ça crée à par nous faisons bon temps à faire sacrifice, mais pas ici un campé sous position nous. Nous faisons bon temps à faire sacrifice, ça qui était avant à en pile. Comme si c'était le temps du Jovenel Jov Moïse, vous fons fait tout ça, la crasse et des choucailles, et puis après ça, ça va. Et puis nous pouvez trouver de même barriol encore, comme c'est pas même barriol. Et Jovenel Moïse, c'était un élu. Ce si sont est dans l'élection, qui y l'élection une élection, élus. Et une Américain te gon quand même on on c'est un réserve sous façon que il était capable agir contre Journal Maurice. Ça fait une double hypocrisie de mes amis là nous dans la Croix-Caire bagala lui-même les prend en l'autre couleur bagala n'a quitté à en nous en justement et bien Delma. 2022, nous lancer au niveau de Delma bataille là, bagala paye en bois bloqué. C'est lancé aujourd'hui dimanche dernier qui s'est dit au top. Menie, bagala menie dans la salle. Bagala, bagala je dis à 7 octobre. Nous, même au niveau de la nous avons responsabilité. Nous avons signal pour toute base. Base 47, base de la matraque, toute base de la matraque. Toutes les canapés, tout Je demande pour nous toutes les responsabilités. Nous, je dis à la brèche. Voilà, et Monsieur Nabgal est là justement. Et bien, nous avons une opération qui déjà lancées, Plusieurs zones qui sont déjà bloquées pour ne pas dire qu'il y a un autre qui Nous avons également un peu pile, cartouches, cartouche, en pile armes automatiques qui a chanté. Que ce soit dans Pétionville dire Padison Vivi Michel, et est-ce que nous sommes capables de parler de ça? C'est quand même très, très important. monsieur. Et, Oui, alors, nous sommes capables de dire, on va parler là, et bien, justement, le mouvement qui déjà commencé, et nous, là, je dis lundi, là, ce n'est pas qu'on a des boules et tout seulement, ce n'est pas qu'on fait des bacs, mais il faut aller, et nous, apprendre des plusieurs, côtés en notre non seulement dans la capitale, mais également dans le département de la ville, au côté niveau de la ville, de Gonaïve, en pile coude, en pile, justement, dans l'absence de la ville, mais également, nous apprenons tout au niveau zone la en ville, là, cest que M. FAD a choisi même état, essayez, justement, envahir, mettre en balade de ville, à pour le justement, essayer, libérer, et Gaza, Benoît nous apprenons là, nous avons fait là, et bien justement, M. Genefio là, qui justement déclenche son bataille, face à non seulement la police, mais aussi M. a juste à essayer, sans faire tentative de l'état, justement, entrer, justement, devant Varouya, mais, bataille qui est juste, sans qu'il vienne, nous avons là, non seulement, et bataille qui vient entre la police, l'armée, avec Bandio, on a parlé de M. là mais également dans plusieurs zones stratégiques de le pays là, Kaotu déjà commence à vouler, en plus de temps à chanter. Ça veut dire non seulement Zankou, Zanka Tire, mais également, il y également Kaotu, il y a également des balcades qui blessent dans plusieurs zones stratégiques. Ça veut dire, je dis lundi à la, nous, en quatrième semaine consécutive, la bataille de Zanka, justement, est dans plusieurs zones de PIA, sans côté ville pour ce qui est au même, donc pas bâillé, -ba -e opération baptisée Bois-Calais et Saroum question ça, est-ce que vous pensez que ça qui dans ce qui et sans compter ça qui a passé dans justement dans plusieurs autres pays, est-ce que vous pensez que ça capable d'influencer pays d'Haïti, population qui qui très motivée là et les Caribéens, les Caribéens, les, les blocs les guns. les blocs les guns, les guns.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 Actuellement, moi-même, question posée, moi, je que me dire, est-ce que mon OK, mon elle, est-ce que je ne moi? Pour moi, on va me de 200 dollars, je vais dire, on va me dire, on 200 dollars.